La chronique de Sonia s'intitule « Le bonheur, c'est les autres ». Elle rencontre des gens qui ont trouvé les clés, les, les recettes du bonheur et c'est souvent très simple et on en oui. retire beaucoup de, de plaisir et de... Ça passe, ça par, les ça ça passe, par, passe par les autres, ça passe par les autres. Le bonheur c'est les autres, voilà. le bonheur c'est soi-même, ça ne s'appelle pas le bonheur, ça s'appelle la Et voilà deux <rire> beaux exemples ce matin et les voyages et les ouais. enfants parce que le bonheur, quand on apprend dans des pays aussi reculés et, et ce que nous a donné Didier, c'est le bonheur 100% comme Patrick depuis 30 ans. Le bonheur, le bonheur, leur seul mot. Notre bonheur ce matin, le, le, le talent de Karine Bofis, qui a 32 ans, vraiment, son bonheur n'a pas attendu le nombre des années. Karine commence sa merveilleuse aventure dans l'immersion euh, bonheur il y a deux ans. Elle est au départ banquière, elle fait de la fusion, fusion acquisition, enfin le stress d'un métier où on ne parle que d'argent. Et elle n'est pas heureuse. Elle a pourtant une merveilleuse petite fille, un compagnon, elle gagne très bien sa vie, elle est promise à un avenir brillant. Elle voit un film... V comme Vendetta, alors je ne vais pas vous pitcher tout le film, il n'empêche que dans ce film, revient tout le temps, n'ayez pas peur, ne suivez pas le chef, mais suivez votre passion et votre envie. Elle se dit, moi je ne suis pas heureuse, je vais quitter le navire, je vais quitter le stress, l'argent et je vais vivre ma passion. Quelle est la passion de Karine Alors ça c'est très étrange, au vu de son très jeune âge, les personnes très âgées, mmh. atteintes pour la plupart d'entre elles d'Alzheimer déjà très avancée. Là, on se dit, où est le bonheur, Sonia qu -ce que vous, De quoi vous nous parlez Eh bien, je vous parle d'une jeune femme qui vit sa passion et qui, tous les jours, voit le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Elle se dit pas la mémoire, c est, c est, cette espèce d'ardoise de, de, de, magique des personnes âgées s'efface de plus en plus tous les jours. Elle se dit, tous les jours, ils font un effort pour se souvenir des choses. Je vous propose tout de suite de la retrouver et on conclut après sur son bonheur. En proche banlieue parisienne, comme tous les matins, Karine achète le journal pour préparer sa revue de presse. Elle aime y trouver les articles qui vont alimenter son atelier et tenir informés ses personnes âgées. Dans sa voiture, elle aime à penser à ce qu'elle va leur dire, comment va se dérouler sa revue de presse. En tout premier lieu, elle aime inscrire au tableau son ordre du jour et leur dire Bonjour, ça va Bonjour Madame Bougie, ça va, ça va. Yala. Ça yala. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Karine dont le bonheur est d'animer la vie des personnes âgées dépendantes ou pas. Au départ, j'étais banquière. Je suis restée conseillère financière jusqu'à ce que je tombe enceinte de ma fille. Où du coup, j'ai pris un congé parental. Je devais reprendre. Et chaque jour, je me disais, je ne pourrais pas reprendre. Je pourrais pas reprendre. J'y arriverai pas. Et finalement, j'ai vu un film qui a fait comme un déclic chez moi. Et dans lequel il était dit à peu près qu'on n'est peut-être pas coupable parce que c'est le système qui est coupable, mais on est responsable si jamais on ne dit rien. Et donc j'ai écrit ma lettre de démission le lendemain. Je ne voulais pas continuer à faire mon travail comme on me demandait de le faire sans rien dire. Ça va Ça va, ça va. Je vous... Quand vous n'êtes pas là, vous nous manquez. Dans ma vie d'avant, ce n'était pas quelque chose qui me manquait. C'était quelque chose qui avait en trop. C'est-à-dire la pression des résultats et celle des objectifs que... Donc, définitivement, ne me correspond pas. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là pour la revue de presse. comme Mon vrai bonheur, c'est de partager des instants, partager des choses qu'on aime avec des personnes âgées. J'adore la franchise qu'elles sont âgées. J'adore la franchise qu'elles ont, le regard et l'expérience qu'elles ont sur sur les choses, ce le recul aussi. C'est le début de, de la relation qu'on peut nouer avec elles. Et j'aime l'image qu'elles me renvoient. Voilà. Je me sens quelqu'un de bien avec elle. On se nourrit des regards des résidents qui, qui quelque part, nous aiment. L'amour qu'ils ont pour, pour le travail qu'on fait. On ressort rechargé de tout ça. Et contrairement à avant, j'ai pas peur de reprendre. Je suis contente d'être au lendemain. Ça nous apporte la joie de vivre et la joie d'être ensemble et... On a l'impression d'être une grande famille. C'est ça le bonheur, c'est toujours donner le meilleur de soi-même. Karine, c'est celle-ci. Il n'y a pas de parole assez grande pour qualifier Karine. Elle est unique. Ça va Bien. C'est déjà l'après-midi. Et Karine aime emmener les personnes âgées revisiter le Paris qu'elles aiment tant. Et voilà la tour Mon plus grand bonheur ici, c'est dans tous les détails du quotidien. C'est quand on salue les gens, quand on arrive, quand on fait l'animation, quand on la termine. Quand euh, l'auditoire est encore assis et qu'ils ne veulent pas partir finalement. Ça veut dire que quelque part, ils veulent prolonger le moment qu'on a partagé ensemble. C'est la notion de partage qui est le plus important. Ce bonheur qu'on génère, c'est du bonheur qu'on reçoit, finalement. Le bonheur, c'est pas quatre chiffres qui s'étalent en bas d'une fiche de paye. Ce n'est pas comptable, le bonheur. Il ne faut pas suivre ce qu'on pense euh, ou qu'on nous dit bien. Il faut suivre ce qu'on a envie de faire. Elle, oui. elle est sublime. Ouais. Elle est sublime. Elle a tout abandonné. L'argent, la réussite, une position. Le must bosser dans une banque en ce moment, c'est un rêve. Elle publie tout ça euh, aux éditions RS. J'ai oublié le titre. Les gens qui ne savent plus. J'ai beaucoup interviewé les personnes âgées dont elle s'occupe à, long, à longueur de journée et elles m'ont dit qu'elles nous apportent la chose essentielle qui parfois nous manque et pourtant elles sont dans une maison sensationnelle hein, euh, de la dignité. Elle les appelle par leur nom, elle les vouvoie, c'est plus Pépé, mémé, il y a l'heure, comment il va Pépé Non, on est vraiment, elle est douce, elle est compréhensive, elle est empathique et elle a soulevé un problème essentiel qui va redonner le moral, parce que c'est une fille qui a tout le temps le moral, aux familles, dans son petit ouvrage, elle explique qu'il ne faut pas souffrir de la maladie, de, de celui qu'on va perdre, qui est une maladie épouvantable, puisque votre père, votre mère ne vous reconnaît plus. Et tout ça fait que cette fille qui va si bien, qui est si heureuse, donne du bonheur autour d'elle. Lisez, j'ai oublié le titre